3, 2, 1, on tourne. Je sais pas ce que ça va donner, c'est du live. C'est pour petit tu pou tu dis tapes, po, oh, oh. Non, ça que c'est pour les et tout, mais il faut une, une perche. Bon, là,